Avant de commencer voici les 10 heureux gagnants du mois dernier qui choisiront entre des cartes Google Play, PlayStation Store ou iTunes. Pour participer au prochain tirage au sort il suffit d'être abonné à la chaîne. Clou de girofle, une odeur aussi puissante que ses vertus. Ce petit clou mesurant maximum 1 centimètre est loin d'être aussi petit qu'il y paraît. Fier de sa tête en bouton et de sa petite tige, le clou de girofle est reconnaissable à des kilomètres grâce à son odeur envoûtante et forte utilisé en cuisine pour piquer les gigots et parfumer les soupes. Le clou de girofle compte parmi ses plus grandes vertus son pouvoir analgésique, c'est-à-dire d'antidouleur. Il y 600 ans déjà, le clou de girofle était utilisé afin de calmer les rages de dents les plus douloureuses. Afin de calmer vos maux dentaires, écrasez quelques clous de girofle préalablement lavés et posez-les sur la dent infectée. En plus de calmer la douleur, le clou de girofle désinfectera en profondeur la dent. Vous pouvez également mettre quelques gouttes d'huile de clou de girofle sur la dent enragée. Pour désinfecter toute la bouche, faire bouillir une poignée de clou de girofle et utiliser le liquide filtré en bain de bouche. Ce n'est pas un hasard si le clou de girofle rentre dans la composition de la majorité des pâtes dentifrice. Parmi les vertus du clou de girofle, il combat efficacement la chute de cheveux. Pour réparer vos cheveux cassants et en chute continue, mélangez 20 clous de girofle à 5 gousses d'ail non écrasées et faites bouillir le tout dans 20 cl d'huile d'olive. Faire chauffer à 60 degrés et laisser refroidir l'huile. Appliquez ensuite l'huile réparez sur votre cuir chevelu et laissez reposer 5 minutes. Lavez-vous ensuite les cheveux avec votre shampoing habituel à faire un fois par semaine. Si vous souffrez de rhumatisme, procurez-vous de l'essence de clou de girofle dont vous mélangerez quelques gouttes à 100 ml d'huile d'olive. Massez-vous les parties douloureuses avec le mélange obtenu. L'huile essentielle de clou de girofle est réputée pour soigner les infections urinaires en mettant quelques gouttes dans le vagin, les toux en friction sur le thorax ou l'amydalite en frictionnant les parois latérales du cou. Cette huile essentielle doit néanmoins être utilisée avec précaution car pouvant créer des irritations de la peau ou des troubles gastro-intestinaux en cas de surdosage. Son utilisation est interdite chez les enfants de moins de 10 ans et chez les femmes enceintes. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous sur notre site internet et recevez votre guide plein de bons conseils santé gratuitement. Tous les détails en description de cette vidéo. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur la page Facebook